Obtenez des émincés parfaits en quelques minutes. Il suffit de sélectionner la vitesse pour émincer plus ou moins finement vos ingrédients. Thermomix H, les oignons, les légumes, les fruits, les herbes et bien plus encore. Émincer.